Les Russes, c'est génial. Bois de vodka. J'espère que je vais être dynamique pour la vidéo parce que les gars, je me suis levé tôt ce matin. Je suis un peu K. Bois vodka et tout est mieux. Putain, en plus, tu sais que j'ai mis les noms au hasard et je suis vraiment tombé sur Vladimir au hasard. C'est russe. Ah oui, oui, oui, j'ai pas choisi Vladimir. Moi j'ai choisi Dovakin parce que je suis fan de Dovakin for iPhone. Ok, ça, ça sera retiré au montage Battle fund get ready, 13 secondes Les gars on a 442 respawn Ils vont tous être utilisés par moi Je suis pas encore dans le jeu moi les gars bah Pourtant ça commence dans 3 secondes, c'est un peu con La bataille commence sans fight tox Oh mec, y a qu'un point, oh putain y'a qu'un point là, ça va être compliqué les gars Oh trop bien, moi je trouve ça bien qu'il y ait que un point Attends mascard attends-moi, attends-moi pour faire l'assaut C'est mon remarque, tu peux y aller jusqu'à là ton cul Oh, ah, regarde tu peux pas oh, me je me pas me sinon, je... <rire> je me noie je me noie Oh, je me noie <rire> Le corps ne eh, veut pas. Et vu le que corps suis fatigué, y a moi, je, ah, je suis fatigué, je m'endorme dans l'eau. On là. se fait tirer un revers, on se fait tirer un revers Ah oui c'est bon je le vois. Ah Bon oh bah je suis mort. <rire> Fight tu toujours pas là Ah non moi non Wouah oh, Quoi quoi mais, quoi mais mec il rush mais genre personne fait ça à la guerre Bon après en soit c'est un jeu vidéo donc bon <rire> je Raptor c'est 4 respawn Comme ça il y a pas mon odeur Il, il, fond, il dit on que on des conneries putain Stop it hein. Oh, oh. j'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, je vais quelqu faire headshot. Oh, je suis dans le jeu. Attends Toi, Fighter je te rejoins. Oh, le triplet Je viens te prendre. Attends, un véhicule. Derrière. Oui. un vélo comme ça. Oh, oh, trop bien, et que <rire> tu peux vraiment monter sur ton vélo. Oui. Ah oui. Allez. Ah non, j'ai plus de Ah oh, si j'ai mis une... Ah, bicyclette. D'ailleurs, c'est pas une chanson sur la guerre à bicyclette Et ça serait trop drôle qu'on se prenne une collaque là. il <rire> <rire> es oui. <rire> est mort. J'ai pris une grosse il fait un gros écart sur le vélo L'Allemagne ont capturé, genre l'Allemagne ont capturé. Genre l'Allemagne, ils sont plusieurs. Il est trop chiant, il corrige le jeu. Mais t'as jamais vu ça Un mec il corrige le jeu. Le... Tu veux que je fasse le vélo ou pas Lucas Tu veux que je fasse le vélo Oh <rire> vélo Viens le soleil Putain j'ai peur. Attends c'est un méchant là qui arrive avec sa voiture ah, vers ah, vous. Ah. Oh il t'a roulé dessus, je t'ai vu voler Littéralement. Ah mais on est en train de capturer le point, on est en train de capturer le point. C'est bon on l'a bien Putain je suis mort en tombant, regarde Mascard a tué Mascard Mais non Je vais tuer le mouloud Non Fight Tox tu mort Allez J'ai tué le Mouloud Je vais capturer le point, moi je suis un délinquant Non non non non non je retourne en arrière, j'ai mal, j'ai mal Il est secure Allez Oh ça fait Fitoc Il y a Ah bah je suis mort pile quand t'arrives Les gars j'ai fait pas mal de choses Attendez Oh, j'ai mis un gros headshot sale, mais après je me suis fait tuer. Attends, est-ce que je peux, je peux mettre. Euh, je peux aller en vélo dans l'eau Oh oui Après l'aquaponais, l'aquavélo. Putain, mais arrête Oh, y'a un mec a glissé dans le foin. Mascard vers toi, y'en a un derrière toi, y'en a un derrière toi C'est trop chiant, comme ça. Y'en a un qui tourne autour de ta mode de paille là. Oh, Merci. De voilà je suis mort turbo C'est trop gars. nul le turbo Allez, tourne, tourne, tourne, on se fait tirer dessus Mais, mais, mais Sur la carte. <rire> il me roule dessus tranquillement Fightox. Cause de munitions, ok. Et kill n... Faitox il a fait que un kill. Bah ouais mais moi j'arrête pas de crever hein. Eh Faitox, le bon point c'est d'aller genre de leur côté, c'est vraiment. Tu fais tellement de kills quand tu fais ça. Allez j'en ai eu un Oh je nage Oh la tête Non, je suis mort alors que j'étais en train de me soigner, je suis trop de oui Mais on a gagné L'Union Soviétique est capturée <rire> J'ai voté 5 Allez, sur 5 vu qu'on a gagné 5 étoiles moi aussi Allez <rire> eh, les gars c'est la V.1 1, 1. Point 1, 1, 1, 1, 1, Vous voulez qu'on fasse une autre bataille Bah non, on s'arrête là hein. <rire> T'as ta ouais, ouais, vu, c'est sensible, hein. c'est dur de viser quand t'as pas de viseur ah ouais, c'est archi dur sans viseur de viser, je galère ai de malade hein. Go, go, go Ouh. Venez, on va direct à gauche Non, moi c'est cool, je suis avec Mascard oh Là, il y y'a un mec sur dans la voiture Côté voiture Ah oui, je le vois, je le vois Allez, reprends ta tête J'ai son YEP Ah non, il l'a pas touché Il est rentré il est dans la voiture Oh, on l'a eu. eu Ah non, t'as eu l'assistance. Pas... <rire> y'a a un, un gars qui vient de passer à côté de nous, là Vas-y, tu... viens, on va dans la direction de leur spawn. <rire> y'a un mec qui arrive attends, en voiture qui quelques... arrive. Allez oh. On est trop chaud Ah Bah, je suis mort <rire> Moi aussi. Oh, attends, j'ai un véhicule J'ai un véhicule Yeah Je peux pas entrer. Ah. Vas-y, avance. Allez, avance en même temps. Je <rire> <rire> peux pas entrer T'as un vélo, à ta droite, t'avais un, vé... un vélo, là. Ouais. Ah c'est bon, vas-y là tu peux, là tu peux Pourquoi Non, non, c'est juste qu'on est sorti de la zone, Si c'est bon, je par contre avance hein On a failli se prendre ah, une balle, non Yes, ça, ça c'est cool Mais on se prend beaucoup <rire> de balles ça Bah ça tu mort bon. en fait. Ah, Mascarbe <rire> est mort C'était moi le cadavre Ah oh, ça va Mascarbe <rire> Coucou Ah Ah bah voilà, je te rejoins <rire> Bah attends-moi Mascarbe, j'arrive hein <rire> Il est grave bien passé en fait Mais wesh Oh, je l'ai eu J'ai eu... Allez Deuxième headshot Oh monstre Mais comment ça Bien, bien, bien. Mec, on va faire une excursion dans, dans les souterrains. Ah y'a des souterrains bon, Faut qu'on soit discret. Ouais, on est discret. Faut, faut qu'on se confonde avec la nature. On a de l'herbe. Oh la vie oui. bonne, je vais mourir. Ah, non, ouais non. man, on a de l'herbe, <rire> on adore l'herbe. Oh, oh, oh, oh. Je suis herbe. Ah, y'a un mec en face Y'a un mec dans le ah, trou d'obus là. Oh non, oh, non. J'ai un sniper J'ai un sniper oh, ben. Ah, j'étais dans le champ. J'ai fait... WALADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Là, toi t'es mort. Oh, j'ai fait, fait un, une tête là. Non, y'a du temps de trajet, des balles. C'est bon, j'ai tué un gars au snipe. <rire> oh non! Ah, là, on a Mais non, j'allais oh, aller dans non, on a perdu, j'avais un sniper, j'étais trop deg. Ouh. Oh, il y a moi moins un drop à à côté de Mascard. Ils trop chaud mmh. Ok, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué Fabrice. Fabrice 72 oh, est mort. T'as pas tué Fabrice? C'était mon ami, Fabrice. C'est surtout mon père, j'ai tué encore quelqu'un. <rire> j'ai tué mon père. Oh non on m'a pris à back, On m'a pris à back, back. Ah oui c'est bon j'ai un vélo <rire> Je me suis pris la fa... la... le fond On passe par la gauche Comme nos bah, orientations politiques à gauche, hein. <rire> Mais wesh <rire> Allez <Mais rire> vous faire foutre blablabla, blablabla, Le fitoc est décédé Ah, ah <rire> saute, saute Saute Saute du vélo Oh J'ai fait une galipette Ah Ah, ah T'es mort Il y a Fabrice qui s'est vengé il était, il était en, dans la maison <rire> Je sais pas du tout où il était Ok j'ai Je pense oh que pas, tu pas, puisses faire des rois arrière non Putain c'est bon, pas réaliste Vas-y essaye de le faire. Oh on peut accélérer J'avais pas ça Oh il est des choux Savez-vous oh. planter des choux Dans mon petit potager ça bicrave Tu me l'ont la tomate la betterave Allez venez tous faire un tour au turf Planter la petite graine moi c'est mon tour. Faut qu'on récupère absolument le point les gars Mais non je suis à côté de chez eux Je l'ai tué Ok tu m'as sauvé la vie par contre, faut que je me heal et je sais pas comment me heal. Tu peux pas te heal. Tiens, prends-moi ah, avec ton vélo. On va par la droite, dans les champs. Y'a un mec là devant. On s'arrête, vas-y, on s'arrête. On aide notre collègue. Je l'ai eu. Je <rire> suis mort. C'est vrai <rire> Oui. Oh non. <rire> Genre, j'ai fait ma roulade et après, d'un coup, j'ai je... eu. Allez, ring. un autre de mort. La petite décale. Milo, t'as que ses carcasses. On s'en fout, faut aller sur le point. Ouais, je vais en vélo mec, je vais à fond. Ok c'est mort. Allez. Ça, là, moi, moi je suis mort. Alors, en fait le jeu au début c'est compliqué. <rire> attends moi, attends moi, attends moi. Bah moi ce matin il oh, y a faire... quelqu'un qui est monté. Ah mais on est 500, on est oh on est 46 dedans. Regarde oh, ouais, comment il est posé. Mais est... <rire> bon Tu vois je le vois pas. <rire> j'ai défoncé son véhicule à lui oh bah, On y va. <rire> j'ai eu euh, les gars, j'ai archi plus de vie. y'a pas un endroit où se faire de la vie Allez Allez Il lutte joué, les gars. Chaud. Rentrez dedans, rentrez dedans, rentrez dedans Allez Comment je suis trop chaud Mais non Je l'ai eu Oui je l'ai eu Mais il m'a eu aussi Putain je vais te faire foutre T'aurais quand même pas fait un kill <rire> Oh yes j'ai fait un kill les gars <rire> Putain j'arrive pas à les toucher là Allez c'est fait et ce n'est plus à refaire. Qui fait Et on peut cut ou pas euh, C'est des pelles. C'est avec des pelles que tu cut. Et comment on a les pelles Pour acheter. Ok là je suis vraiment sur un carnage. C est, c est il va m'éclater. Ça part sur du carnage en balle Putain il est premier de la, il est premier. Hein. Ah mais moi je vous dis je suis chaud là. Oh là là quel homme. Moi, je suis... moi, je suis... Ah bah c'est bon je suis mort. Mais qui pouvait me stopper Personne et maintenant on m'a stoppé Viens, euh, viens, viens, viens. Allez, allez c'est bon. Allez. allez, à fond les ballons Allez à go En route mauvaise troupe Illusion il fait du 7-1. Vous voyez véhicule en face Ah non, reste ouais, 7-1. Pas moi <rire> T'es trop bête Ok on va les contourner, mascarpes je te suis. Il nous dégage le passage C'est bon l'ai tué okay. Bien vu T'as l'idée c'est moi qui l'ai tué <rire> Oulala là là, y'en a un qui arrive euh, Un mec habillé ouais, en, j en jaune. Oh je lui ai mis une tête capturé pas Allez Allez allez allez on traverse on traverse Allez hop ça c'est fait Les gars j'arrive sur l'objectif en vélo moi je, je, je, je, je m'en fiche Ah ils le prennent J'arrive en vélo je suis vraiment un fou Hop Allez touché aussi Putain, fait peur Y'a un mec Mais les gars ouais. Mais les gars c'était une game monstrueuse de la part de moi Gros, je fais du 12-1 Allez Oh, quel homme Oh, je vais continuer, <rire> dans, dans mes trucs next to que je vais bientôt pouvoir gagner le PPD Vive Poutine, fuck Trump Oula Chut. Yes Ça sera oui. les mots de la fin <rire>